Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 2 de la moto, des options. J'espère que ça vous plaira, laissez un commentaire, ou laissez un j'aime ou laissez un commentaire. Alors, comme vous avez pu constater, ça n'a pas démarré, parce que Martin était un peu loin de la moto, et qu'il avait la clé. La clé, je dois l'avoir dans la poche, c'est un rayon de 50 cm. Normalement, maintenant, si j'appuie, voilà, on entend le contact qui s'allume, les aiguilles qui tournent et le GPS qui s'allume. Alors, voilà Martin. Ici, nous avons, sur la commande du guidon de gauche, nous avons ce qu'on appelle un bouton « Menu » qui va nous permettre de naviguer sur le tableau de bord qui se trouve donc ici, exactement où on aura toutes les informations à cet endroit-ci. Et donc, ceci, en l'actionnant, cela permet d'accéder aux divers menus. Nous aurons également la molette, ici, qui permet de sélectionner en poussant, de revenir en arrière, en faisant de l'autre côté, et en défilant dans le menu en allant vers le haut ou vers le bas voilà c'est à ça que sert la molette ici nous avons ici pour actionner euh, la bulle permet de la lever ou de la baisser selon la vitesse à laquelle on roule et pour ne pas avoir euh, le vent trop fort euh, en face et donc si j'actionne, ça va faire monter la bulle, comme ceci. Hop. Voilà, au plus haut. Et nous pouvons la faire redescendre au plus bas. Et on peut l'arrêter quand on veut, selon ce qui nous agrée le mieux. Alors, revenons aux manches, au guidon. Nous avons vu le menu. Nous avons vu la bulle. Alors ici, ce sont les clignotants. Donc en poussant à droite, eh ben, on fait actionner les clignotants à droite et à gauche. Pour aller à gauche, bien entendu. Et pour arrêter, ben, il suffit juste d'appuyer dessus. Donc quand on conduit, on a la main comme ça. Et on le fait avec le pouce. À droite. À gauche. Et on arrête. Nous avons ici... En petit bouton rouge tout en dessous c'est le klaxon, le klaxon. Alors là je le fais pas aller parce que c'est très très fort ça pourrait être très agressif. Salut. Allez, Colin. Alors un petit peu plus au dessus ici sur la commande nous avons les warnings donc euh, que l'on actionne en général quand on remonte les fils ou pour dire voilà euh, on se met sur le côté pour avertir euh, les autres conducteurs. Juste à côté nous avons pour faire les grands phares ou pour les éteindre et un peu plus loin alors là un truc euh, qui, est, euh, qui est rare sur une moto mais qui est super ceci c'est le cruise control parce qu'en effet sur la moto on peut avoir le cruise control comme dans une voiture et donc de réguler la vitesse à la vitesse que l'on veut en l'actionnant vers la droite et en faisant aller ce petit bouton ici, juste sur la gauche, vers, hop, voilà. Et là, si je ne touche plus à rien, aux commandes la moto roule à la vitesse indiquée. Et je peux soit l'augmenter, soit la diminuer. Voilà. Et alors tout derrière, ici, ce sont les appels de phare. Comme ça. Voilà, ben nous avons fait le tour du guidon et de tous ces menus. Nous allons aller voir maintenant euh, le guidon de droite, alors le guidon de droite c'est plus simple et c'est normal puisqu'en fait c'est celui qui actionne les gaz et donc euh, il vaut mieux ne pas avoir trop de commandes euh, à cet endroit là. Ceci dit nous avons le bouton rouge ici qui actionne le démarrage du moteur, on ne va pas le faire maintenant parce que ça va faire un peu trop de bruit tout de suite, on le fera plus tard. Et pour éteindre euh, le circuit, le coupe-circuit, c'est donc euh, vers le haut. Et pour démarrer la moto, c'est vers le bas. Nous avons un bouton mode. Alors, le mode, j'y reviendrai un petit peu plus tard, euh, parce que c'est un petit peu plus technique, quand on viendra sur le tableau de bord. Et enfin, le dernier bouton du guidon droit, qui se trouve ici, euh, est une option euh, pour en fait euh, actionner et fermer directement... Oh, pardon Martin, <rire> ça va oui. Centralisé euh, de la main, manuellement. Euh, C'est un peu une espèce de anti euh, card jacking euh, moto-jacking on va dire. De toute façon, je vais refaire du bruit. Clac, voilà, et ça referme ou ça réouvre. Voilà, comme on le fait avec la clé. Voilà, et alors euh, nous allons aller voir maintenant dans un deuxième temps la fonction... GPS avant d'aller sur le tableau de bord. A bientôt pour l'épisode 3 de la moto des options.